Fox Art Productions présente... Salut à tous, euh, c'est Yvan Marseille, réalisateur de La Réussite. Salut, c'est Pierre-François Marianne, réalisateur de La Réussite. Et alors là, on va faire avec vous euh, le commentaire audio de, de, de, du court métrage Alors euh, voilà, on va vous parler des petites anecdotes, et puis en espérant que ça vous plaise. Allez, bon visionnage. Vous vous souvenez, il faisait froid quand même là. Ah, J'avoue que quand on a tourné, on a dû refaire la scène trois fois parce qu'on avait, euh, avait une actrice qui n'arrivait pas à faire la scène et qui ah nous non, faisait... c'était euh... affreux, c'était affreux. affreux parce que, quand ça s'appelle, euh, elle n'arrivait elle pas à entrer dans le truc. Ouais, elle et nous faisait et... la sketch-up à la fin pour dire « coupez, coupez, voilà. Alors que la caméra a continué à tourner, elle s'est mise à faire une, une danse à la, la sketch-up pour dire « c'est bon, il, il s'en va, coupe, coupe ». Alors par désespoir de cause, j'ai dit à Yvan « bon écoute, je fais l'acteur hein. ». Et Yvan a accepté, puis on a fait un plan fixe, où, il a, où on a posé la caméra et on nous filme tous les deux en train de, de boire un verre. Par contre, on m'avait fait la, la réflexion, on m'a fait « quand même, je bois un verre, mais euh, au moment où je dois partir, ah ben bah, bah, je te laisse la note, hein. je suis sympa, je, je fais genre, on, on m'a dit, je fais genre, je cherche des sous dans ma poche », et après, je me barre sans payer. Bah, étant donné que cette scène est censée se passer sur ce, sur le continent, que toi tu rentres chez toi et que, ton, que que moi à côté, je suis censé rester ici à la fac, c'est on peut penser que c'est moi qui t'invite. Donc euh, donc je vois pas où est, je, je vois pas où est le problème quoi. Ouais. Bon. Voilà. Bon, bah, la scène des embrassades, voilà, c'est mignon. La scène des adieux, déchirant. Bon, Surtout que la troisième personne à qui je dis au revoir, on voilà. ne la voit pas. On ne la voit pas, voilà. <rire> on ne sait ouais. même pas si je, parle, si je ouais. dis au revoir à quelqu'un ou à un mur, le mur qui, derrière, bah, en qui vérité, est derrière. La toi. personne à qui il dit au revoir, c'est l'actrice qui que normalement aurait dû être à ma place, mais bon. Voilà, le titre du film, Vous allez voir le scénario, enfin le scénariste. Oh les beaux effets spéciaux Fio. pour le scénariste. Hyper mmh. qu'il sera content. L'image est floue, hein. Oui. oui enfin, encore, c'est pas gênant pour l'image, parce que l'image que... plus, plus ça va, non. plus dans le film mieux mieux mieux c'est. Mm. Oui, plus en plus de ça c'est bien, parce que étant donné que tu a... que ton personnage a tout perdu. Ah regarde, hop. hop. Réalisé hop. par Perfonsom Marinier, Marseille. Marseille. Ah, la porte s'ouvre Fondue au noir. Ah, des petites lumières. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir. <rire> Et alors qu'est-ce qui complète les Américains. Eh oui. Oh, que c'est beau ici, c'est alloué Bon, c est, c est, les scènes d'intérieur ont été exclusivement tour, tournées chez moi, à Portich. Donc on a fait principalement de nuit. C'était voilà, cool, c'était sympa, on a bien rigolé. Euh, je dois dire que les plans, tous les plans de, de caméra, c'est Yvan qui, qui avait l'idée. Hein. Moi, j'étais juste là en tant que, que caméraman. Et euh, apparemment, euh, Yvan est assez content du, du travail que, que j'ai fait. Mon dieu, la tristesse moi, je, je joue la tristesse. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est ta coupe de cheveux, quand même. Je, je, je, je, ça m'a pas choqué à la caméra que aies des cheveux aussi ressutes. Hop, fondu. T'es okay, beau, hein. <rire> Hop. Mon dieu, mais que ce sac est plein hmm. Bon, pour la petite anecdote, le sac était vide, on a, ju on a juste rajouté un deuxième sac à l'intérieur. Hein. Pour faire l'effet de plus rempli. Voilà. Hein, c'est bien les effets de cinéma. C'est ça. Attention, ouais. et tada, pochette. Hop, d'ailleurs, vous ne remarquez jamais ce qu'il y a dans le sac. Mmh, c'est ce ça qui est bien. Le sac est censé être rempli de vêtements, mais alors en vérité, il y, y a un deuxième sac de voyage, c'est tout. Euh, alors là, non, je ne lis pas le scénario, hein, je vous rassure. Ce n'est pas le scénario que je lisais, c'était des feuilles blanches. Qui, qui servait normalement de, de, de feuille de dessin pour, ouais. euh, pour le personnage d'Armand. Ben, oh, comment ça s'appelle Tu peux peut-être nous dire comment tu as eu ce, ce scénario Comment Cyril te, te l'a donné Cyril Bertou, qui, qui est le scénariste du, du court-métrage. Oh, ben en fait, ça fait un moment que je n'avais pas eu de projet euh, véritablement fait, donc il m'a proposé de m'écrire un, un petit court-métrage histoire de, de faire une première mise en bouche euh, pour, euh, pour Fox Art production. Parce qu'en plus de ça, tu, tu me disais que ça faisait un moment que, ça que, que, que tu l'avais dans tes tiroirs. Ça faisait quoi 6 mois à peu près Ouais, ça faisait 6-7 mois que j'avais dans les tiroirs avant qu'ils sortent. Mmh. Donc c'était sympa quoi, à visiter. Tu avais commencé à le tourner en plus. Hein. Ouais, j'avais commencé à l'aéroport d'injection. Euh, Malheureusement, les plans ont été paumés par une équipe de France 3 sans le vouloir. Ouais. Donc euh, ça fait que j'ai perdu tous mes plans euh, au, moment de, au moment de pouvoir continuer la suite. C'est dommage parce que moi j'ai eu la chance de voir ces, ces plans Et tu étais seul à la caméra en plus mmh. Et ces plans étaient vraiment très très beaux Mais bon Pas grave hein. on, fait du, on fait du neuf avec de l'ancien C'est très contemplatif quand même Comme mise en scène hein. mmh. D'ailleurs je, je préciserais que Fumer n'est pas bien Pour oui. ceux qui ne fument pas, ouais, ne non, mais... commencez pas Parce que ouais. c'est une mauvaise idée Voilà. Surtout ne, ne, ja... ne... ne jamais commencer par une mais... première clope Jamais Bon, nous, on est un peu mal placés, on fume. On, on, est, on est deux fumeurs, oui, oui, bon, deux bon, fumeurs bon, hein. on n'aurait pas dû commencer. Voilà. Oh mon dieu, je dors. Alors ça, c'est des scènes qui ont été tournées chez Yvan, hein, dans sa chambre. Hein. Et Donc... je, je précise pour l'anecdote, je venais vraiment de me réveiller. Donc je me suis réveillé, j'ai allumé la caméra, j'ai fait bon, bah, ça collera bien pour faire le réveil. Oui, je tiens à préciser que je n'ai pas des draps aussi horribles. Hein. <rire> Alors... Tu sais que je, je peux te dire que je t'emmerde quand même. <rire> ouais, tu peux le dire, mais au mais, mais... Bon, moins, au niveau des draps, j'ai des bons goûts. Ah, le monsieur a des bons goûts. Mmh. Ah, maintenant... ah, ah oh, des pieds Mais ils sont propres en plus, ces ouais. pieds Oui, en vérité, on vous l'a pas dit, mais c'est Yvan qui double Martin Freeman et Didja Wood dans la trilogie des Anneaux. Ils ont pris <rire> ses pieds à lui. <rire> euh... D'ailleurs, oh. c'est moi qui faisais les pieds des hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, mais chute, hein. chut. faut pas le dire. Vous voyez l'homme dans toute sa splendeur. D'ailleurs, je trouve encore que l'image est encore un petit peu bleutée, mais bon, c'est pas trop trop grave. Non, c'est pas grave ça. Je pense que. Alors ça, ce sont. ça, pour l'anecdote, ce sont des scènes qui ont été tournées chez moi aussi, dans ma douche, et je tiens à préciser que Yvan est nu, est intégralement nu. Okay. Peux... C'est la première fois que je me retrouve avec un mètre derrière moi nu Et que c'est moi qui tiens une caméra quand même il enfin, faut préciser que derrière toi J'étais pas vraiment li littéralement derrière toi Parce que là, oui. je suis devant la caméra oui, enfin, faut... D'ailleurs dans, dans ce passage là vous le remarquez pas à l'écran Mais à ce moment là j'ai déjà remis un caleçon Voilà. Est... Même si je sors véritablement de la douche On voit bien que je suis encore mouillé de la douche J'ai eu le temps de mettre un caleçon de me sécher à ce niveau là Hop. Et voilà Ah oui je passe de la barbe à plus de barbe ah. Gilette la perfection maxula au masculin. Au masculin, oui, enfin tu <rire> voilà, Toujours des plantes on Hop, chez moi. Allez, un petit peu de bide, un petit peu de cul. Allez, c'est ouais. gratuit, servez-vous. Bah ça, ça plaira au, au public féminin, ça. Ça plaît toujours, ça. Un petit Hop. peu de bide, un petit peu de cul. Un, un petit fruit. Un petit fruit. Avec... Oui, parce que manger 5 fruits et légumes par jour, les enfants, c'est très très important. N'oubliez pas, une alimentation saine dans un corps sain. Ah, ça, on voit bien que j'ai un esprit sain dans un corps sain, dans ce, ce plan-là. Oui, <rire> Hop. Juste dans ce plan. Hein. Et je Hop. pose les. Oh, c'est beau, ce jeté, mmh. ce jeté de peau de, ah, de oui. mandarine, hein. qui n'est même pas mangé, qui n'a reste... qui, qui même pas été resté pour elle a non, été jetée. C'est vrai. Enfin, là, les, les raccords sont vraiment impeccables. Je crois qu'on peut remercier pour le montage Luc. Ouais. Luc, franchement, Luc qui a fait un super bon boulot au montage. Franchement, il nous a donné un bon coup de main, et on peut le remercier. Des super bons raccords. Euh... Mmh. <rire> on se demande oui. à, quoi, à quoi je pense, en fait, quand je dessine, oui. quand je dessine on me voit lever la tête, faire genre, je sais pas. Euh... Bon, évidemment, ce qu'il est en train de dessiner, c'est... pas grand-chose, quoi. Ah, ça, c'est Alors ça, c'est ma... ma scène préférée. Regardez, maintenant... Top Voilà. Vous voyez Moi, je trouve, dans les films, quand il y a des scènes de bar ou des trucs comme ça, j'adore quand, quand on voit des, du, li, du liquide versé dans un verre, que ce soit de l'alcool, de l'eau. J'ai voulu absolument le faire. Gloupe, euh... gloupe, gloupe, gloupe, gloupe. Gloup, gloup, gloup. Oh, je fais bien la voix de ceux qui boivent. <rire> <rire> ah oui, alors, euh, pour la petite anecdote aussi, c'est du, ah. du, du, du, du gratin de, de Saint-Jacques. Et <rire> il est froid. <rire> De toute façon, vous verrez dans le bêtisier, il y a. Bah, bah <rire> il y, a quelques... Il y a quelques scènes là qui voilà quoi, qui, qui, par... qui parleront d'eux-mêmes. Hop Ah, c'est beau les raccords comme ça, c'est bien fait ah, ces euh... raccords là, j'aime bien. D'ailleurs, pour, pour la petite par rapport au dessin que vous me voyez dessiner là actuellement. Ce, ce dessin a vraiment été fait euh, en, en direct, c'est-à-dire que j'ai vraiment de, commencé à dessiner, euh, tous les plans qu'on voit, le, le, de, ça a été filmé en continu en fait, et je continue le même dessin en fait. D'ailleurs, si, pour, pour vous dire la petite anecdote hein, de plus, c'est que le dessin que je suis en train de faire en fait, c'est j'étais en train de dessiner notre euh, scénariste, donc euh, c'est pour ça que j'étais inspiré, euh, <rire> vu que c'est un très bon ami à nous euh, que, que mm -hmm. j'apprécie grandement, euh, je me suis amusé à le, à le dessiner. Ouais, d'ailleurs, pour info, mesdames et messieurs, ne commandez jamais un tableau à Yvan, parce que vous serez vraiment déçu du résultat. Ah oh non, mes feuilles sont tombées, c'est pas bien. Voilà, hop, il s'en prend une. C'est bien, on voit bien le côté bordélique naturel ah oui, oui, oui. chez moi, c'est-à-dire que oh, toutes les feuilles tombent, bon, pff, je récupère qu'une seule, c'est pas grave. Six, Six mois, mois plus, plus tard. tard, que se passe-t-il Une table Bon, je tiens à vous dire que ce plan, il a, été, enfin, il a été pour moi particulièrement difficile à tourner parce que je devais tenir la caméra de telle façon à ce qu'on ne filme que la table de haut. Et je peux vous dire qu'une caméra, c'est lourd, et au bout d'un moment, ça fait mal. Et puis tous les dessins, c'est toi qui les as faits en plus. En plus, bah, comme j'avais dit, là les dessins, il y en a pour, euh, pour 4 ans, euh, 4 à 50 dessins euh, véritables. D'ailleurs, si on remarque bien, on voit bien. Ah, là, ça a été caché, mais l'image qu'il y avait juste au-dessus, c'était bien une, une, une, une, un dessin de nu que j'avais fait d'une amie à moi. T'as des amis charmants. Hein. <rire> ah, bah, c'est ça d'avoir des, des bonnes amies. Mmh. Alors, quelqu'un qui pleure, hop. hop, le dessin traite qui se retourne. C'est Non, mais sinon, les dessins, je crois que ça faisait sympa en plus. Au ah, euh, oui, euh, premier non, non, plan qu'on qu avait tourné, euh, on les voyait pas du tout, là, après hop, ça. Hop, hop. Hop. voilà, tac. Alors en plus de ça, il n'a plus de barbe, mais il porte des lunettes maintenant. Et, et en plus, ça me fait une tête... j'ai un sourire de pervers dessus. Oui, c'est vrai. Mais tu fais très bien le pervers. <rire> ça ah, c'est des rôles qu'on qu ne m'a pas encore proposé, ça. Oh, ça viendra un jour, je m'inquiète pas. Alors, maintenant vous allez voir James Bond, les enfants. Regardez. Et hop On peut encore remercier euh, la patronne du Comptoir des Indes qui nous a permis de filmer, Lisa. Qui est vraiment une fille très gentille. Et franchement, grâce à elle, on a pu réaliser ce, ce très beau plan. Et regardez ça, regardez ça. Ça, c'est le plus beau plan. Et voilà. Oh, le générique de fin Réalisé par donc, moi, Pierre-François Marianne et Yvan Marseille, moi-même. C'est la haute, Cyril La distribution, Armand, ben c'est Yvan Marseille. Et, et l'ami au bar, c'est Pierre-François Marianne. Bon. Hop, Luc, qu'on remet... qu remerciera jamais assez pour le montage. Ah oui, c'est sûr. Et bien sûr, les remerciements au Colisée de Portiche et au magasin au comptoir des Indes. Voilà les amis, j'espère que ça, ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi, Yvan. Bah, de même. Et, Et produit puis... par Fox Art Productions. Ouais. A plus tard pour de nouvelles aventures. Au revoir. Ciao.